Et la parabole d'équation y égale 9 x carré moins 6x plus 1. Premier point, déterminer les coordonnées de son sommet. Le sommet, d'après le cours, xs, l'abscisse du sommet, le rappel, c'est moins b sur 2a. Chez nous, xs égale, on remplace, moins b, c'est moins, moins 6, ça fait 6, sur 2 fois a, 2 fois 9. Qui simplifiait 6 sur 18, ça fait 1 tiers. Environ 0,33. Mais ça, c'est juste une valeur approximative. ys, c'est qui Mais ys, c'est f de moins b sur 2a. f étant, bien sûr, la fonction... Il y a x associé 9x carré moins 6x plus 1. Ce qui est égal chez nous, ys, on remplace ici x par 1 tiers. 9 fois 1 tiers au carré, moins 6 fois 1 tiers, plus 1. Égal, 9 fois 1 sur 9, ça nous fait 1. Si moins 6 fois 1 tiers, ça fait moins 2, moins 6 sur 3, égale moins 2, plus 1 égale 0. Comme vous constatez, le sommet a donc les coordonnées 1 tiers et 0. Évidemment, vous allez dire bah, ça aurait été plus simple si on avait utilisé l'identité la, la, remarquable. Mais bien sûr, y égale 3x moins 1 au carré, en sachant bien sûr que ça, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et en utilisant bien sûr la forme canonique, Ceci est égal, en mettant 3 facteurs, 3 dehors, 9, parce que 3 au carré, c'est 9, x moins 1 tiers au carré plus 0 pour les besoins de la cause. Et ceux qui connaissent la forme canonique, constatent que 1 tiers et 0 sont ici, bien, les coordonnées du sommet. Voilà, vous avez deux solutions pour le même problème. Et si on voulait trouver les coordonnées des points d'intersection de P avec les axes désordonnés. Les axes des coordonnées, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Pour l'axe des abscisses gagné, c'est le point S de coordonnées 1 tiers et 0. Mais pour l'axe des ordonnées, il suffit, je rappelle que ça c'est f de x, il suffit de calculer f de 0. f de 0, c'est égal constater un donc on a un point A de coordonnées 0 1 c'est là où la parabole coupe l'axe Y. et bien sûr finalement on va se faire le plaisir de la tracer avec le plus de soin possible c'est-à-dire c'est-à-dire quoi le plus de soin possible ben, Sûrement respecter le sommet et le point A le sommet un entière, on va dire qu'ici se trouve tiers, l'unité se trouve plus loin, et l'ordonnée 0, et pour OY, 0,1, le point A. La parabole a les bras ou les branches vers le haut, parce que A est positif, celui-ci est le sommet, elle passe par ce point, on sait qu'il y a une symétrie par rapport à cette droite, que je dessine un pointillé, la droite d'équation x égale 1 tiers donc il nous reste à la tracer assez fidèlement possible c'est une histoire de maîtrise de art plastique quoi. et voilà Symétrie par rapport à cette droite elle passe par ce point le sommet est ici et voilà la parabole p